Bonjour, euh, je tiens à vous remercier énormément pour euh, les questions que vous, vous m'avez envoyées. Bon, aujourd'hui c'est le premier numéro de notre euh, série de vidéos Let's talk about LGBTQ. Donc, euh, ça serait pour moi très euh, déroutant de vous parler des LGBTQ sans pour autant parler de certaines bases. Par exemple, il vous faut comprendre, c'est que c'est euh, l'orientation sexuelle, c'est que c'est euh, le genre, l'identité du genre, l'identité sexuelle ou le sexe par exemple. Alors, pour ce tout premier numéro, je vais vous parler du sexe. C'est quoi le sexe <rire> Voilà, commençons par ça. Oui, je sais, je sais. Vous croyez que je vais vous parler de... <rire> de comment faire foufou Foot, foot sur... Euh, entre les draps. Non, c'est pas de ça que je veux parler du tout, mais plutôt euh, du sexe, quoi. <rire> non. Mais quand je parle de sexe, je parle bien de ce qui fait de vous euh, un mâle ou une femelle, un homme ou une femme. Vous comprenez toujours pas. Ouais, je sais à quoi vous êtes en train de penser. Pensez ici, n'est-ce pas? Vous avez raison, c'est ça, euh, ça le sexe, mais pas exactement. Euh, le sexe, au fait, c'est euh, toutes ces caractéristiques qui nous permettent de distinguer un individu mâle d'un autre femelle. Euh, euh, quand je parle d'individus, je parle euh, des êtres vivants. Je parle des plantes, je parle aussi des animaux, ainsi que des êtres humains. Et euh, à part l'organe génital, il y a... Trois autres caractéristiques qui nous permettent de déterminer un sexe. Nous avons euh, les caractéristiques gonadiques, euh, chromosomiques et euh, hormonales. Bon, je vous laisse euh, suivre ça pour comprendre un peu mieux. Le sexe est ce qui nous permet de différencier une femme d'un homme au niveau strictement biologique. Toute différenciation au niveau psychologique est attribuée au genre quatre caractéristiques qui permettent de déterminer le sexe d'un individu il s'agit des caractéristiques génétiques, gonadiques, hormonales et génitales au niveau génétique nous devons comprendre que l'élément euh, du noyau cellulaire, donc le chromosome renferme euh, les gènes qui eux renferment toutes les informations génétiques La signature chromosomique de la femme est le XX et la signature chromosomique de l'homme est le XY. Les gonades sont des glandes génitales qui produisent les gamètes et sécrètent les hormones sexuelles. Chez les femmes nous avons les ovaires et chez les hommes nous avons les testicules. Les femmes ayant des ovaires produisent de l'oestrogène et l'oestrogène est l'hormone qui permet le développement de tout ce qui euh, caractérise l'apparence physique de la femme, ça veut dire les seins et les cheveux, la, fi la finesse et tout le reste. Tandis que les testostérone sont les hormones produites par les testicules qui donnent à l'homme tout son aspect masculin les hormones féminin euh, contribuent à la formation complète de l'organe génital féminin. Euh, nous, là je vois euh, le vagin, euh, l'utérus et, euh, et, et tout ce qui constitue l'organe génital euh, féminin. Par contre, les tes, les tes, le testostérone euh, permet à ce que le corps puisse fabriquer l'organe or, euh, génital masculin qui comprend le pénis euh, et, euh, et tout, le, le, tout le système, tout l'organe génital masculin. Voilà, en résumé, ce qui fait une femme, une femme au niveau biologique, c'est sa signature chromosomique XX, la présence des ovaires, la production des oestrogènes et la formation de l'appareil génital euh, féminin. Et enfin, ce qui fait d'un homme un homme au niveau biologique, c'est la signature chromosomique XY, la présence des testicules, la production des testostérones et la présence, euh, la formation d'un appareil génital masculin. Voilà, maintenant c'est un peu plus clair, je vais vous parler de ces personnes qui ne sont pas vraiment des hommes ou des femmes, mais qui sont parfois un peu des deux, parfois pas du tout, il s'agit des intersexués. Et les intersexués qui sont assez populaires, c'est ceux qu'on appelle des hermaphrodites, ceux-là qui naissent avec deux sexes complètement fonctionnels. Mais il existe beaucoup de types d'intersexués. Euh, euh, leur intersexuation peut, peut être multiple. Au niveau sexuel, ça veut dire qu'ils peuvent avoir un sexe, pas forcément fonctionnel, ou un, un organe génital, j'allais dire, qui n'est pas un pénis ou un vagin ou un peu des deux. Ou leur intersexu intersexuation peut être au niveau hormonal, ou encore au niveau chromosomique, ou encore au niveau euh, gonadique. Ces personnes-là qui sont hommes, femmes, ou pas du tout, ou un peu des deux, on les appelle des intersexués. Ils sont représentés par les I dans le groupe des lettres LGBTQ. OK, les intersexués existent. Où est le problème Le problème est que nous vivons dans une société euh, qui euh, veut à tout prix que l'humanité soit divisée en deux parties. Il y a des garçons d'un côté et des filles de l'autre. Et il n'y a pas de place pour euh, les intersexuels. Pour les, les, les intersexuels, le problème est au niveau de l'identification. Il y a des personnes qui s'identifient facilement en tant qu'homme, en tant que femme, malgré leur euh, apparence euh, assez ambiguë. Mais il y en a d'autres qui ont du mal à s'identifier à, à, à, à, à l'homme ou à la femme parce que pour eux, ils sont neutres. Et euh, vu que la société ne leur donne pas, ne leur permet pas d'être eux-mêmes, ça crée un problème. Les enfants naissent intersexués et ils sont obligés de subir des opérations assez lourdes euh, pour avoir, pour être catégorisés dans un sexe quelconque sans savoir si au final la personne va se reconnaître dans, dans le sexe qu'on lui donne ou pas. Je crois que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Nous avons parlé du sexe, euh, des caractéristiques du sexe, des intersexués, et euh, je suppose qu'il y a encore beaucoup de choses à, à raconter. Mais je suis disponible pour discuter avec vous. Écrivez-moi sur mon messenger. Les informations sont sur la description de la vidéo. Et j'ai aussi laissé quelques liens pour ceux qui veulent apprendre davantage. La semaine prochaine, nous allons parler du genre. Et euh, voilà. Pour l'instant, je vous laisse et je vous souhaite un joyeux dimanche. Au revoir.